Bonjour à tous, dans cette courte vidéo je voulais vous dire que Michel Rodrigue était un faux prophète. J'avais fait euh, sur ma chaîne euh, des, une série de vidéos euh, sur les faux prophètes. Donc John Henry est un faux prophète, Marie-Julie est un faux prophète. Et euh, il y a aussi une vidéo où euh, j'explique que les réfuges sont aussi une arnaque de faux prophètes. Et donc je mentionnais Michel Rodrigue qui parle de, de refuge. Donc Michel Rodrigue, il a été popularisé par le site Countdown to the Kingdom, euh, qui est tenu par des Américains. Euh, et euh, bon moi je pense que tous les prophètes qui sont sur ce site sont des faux prophètes. Mais bon, je vais pas m'amuser à, à les débusquer euh, un par un. Hein. J'ai pas que ça à faire non plus. Donc euh, le père Michel Rodrigue, il faut savoir, donc c'est un canadien, prêtre canadien, exorciste, fondateur et supérieur général de la Fraternité Apostolique Saint-Benoît-Joseph-Labre, priez pour nous. Et donc le père Michel Rodrigue, euh, alors euh, certes il prétend avoir des prophéties, mais ces euh, prophéties, n'ont pas l'approbation de son ordinaire, c'est-à-dire de l'évêque euh, duquel dépend Michel Rodrigue, le père Michel Rodrigue. Donc le révérend Gilles Lemay ne soutient pas le père, euh, le père et ses messages. Il a déclaré au père Michel par écrit qu'il ne soutient pas l'idée de l'avertissement, des châtiments, de la Troisième Guerre mondiale, de l'ère de la paix, toute construction de refuge, etc. Donc, le frère Michel, désireux de rester obéissant, a demandé à Countdown to the Kingdom de supprimer toute mention sur ce site du soutien de son évêque à ses messages, ce que nous avons fait. Alors, moi, je pense que le père Michel Rodrigue, s'il était vraiment obéissant euh, à son supérieur hiérarchique, finalement, aurait dû carrément euh, supprimer, demander à Countdown to the Kingdom de supprimer tous ses messages. Bon, euh, alors en fait, la position de, du site, c'est euh, de dire que finalement, les messages sont à, ne sont pas approuvés, mais ne sont pas non plus condamnés. Donc, les messages sont toujours présents sur le site. Mais tant mieux, comme ça, je vais pouvoir vous démontrer, euh, mieux vous démontrer pourquoi c'est un faux prophète. Donc, euh, il faut revenir au 28 mars 2020, le père Michel, donc a écrit euh, une lettre, donc une lettre datée du 26 mars 2020. Donc là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Euh, c'était le tout début de, de la pandémie de Covid-19 et donc euh, c'était les premiers confinements mondiaux. D'ailleurs, euh, en France, on a été confinés à la mi-mars. Et donc, dès le 26 mars 2020, on a... Euh, on a une lettre du Père Michel, qui, qui, qui, qui, qui, qui, voilà, qui vous allez comprendre pourquoi c'est un faux prophète. Donc voici un extrait de cette lettre. Notez le fait que tous ceux qui connaissent la venue du Christ en grâce à notre époque sont les fils et les filles de Marie, notre mère. Nous sommes choisis pour un rôle spécial, obéir au Saint-Esprit et à notre mère Marie, et être prêts et capables d'aider nos frères et sœurs à s'engager dans le cheminement de l'Église. Euh, mon cher peuple de Dieu, nous passons maintenant un test. Les grands événements de purification commenceront cet automne. Donc, euh, c'était à l'automne 2020. Donc, il, il ne s'est rien passé de, de grandiose, de, de transcendantal. On a eu juste peut-être une, une deuxième vague de Covid, euh, mais elle était moins forte que la, la première. Euh, « Soyez prêts avec le rosaire pour désarmer Satan et pour protéger notre peuple. Assurez-vous d'être en état de grâce en ayant fait votre confession générale à un prêtre catholique. » La bataille spirituelle commencera. En fait, la bataille spirituelle, elle, elle, elle, elle, a, elle a commencé, j'ai envie de dire, euh, euh, dès la chute euh, de Satan et des anges euh, déchus, c'est-à-dire euh, Satan a entraîné le tiers de, de la totalité des anges avec lui. Et le combat spirituel a vraiment commencé à ce moment-là, à l'heure de la rébellion euh, satanique. Euh, et puis bien évidemment, euh, dès les premiers temps de. dès le premier homme, euh, la bataille s'est engagée entre le serpent et Ève. Et, et, et le serpent a remporté une première euh, victoire. Euh, et puis on est engagé dans cette bataille spirituelle depuis. Euh, en fait, depuis.. Euh, dès l'origine de. dès le péché originel finalement, pour nous humains. Donc en fait c'est complètement absurde de dire que la bataille spirituelle commencera euh, cet automne, enfin ou plutôt à l'automne 2020. Euh, Souvenez-vous de ces mots, le mois du rosaire aura de grandes choses, c'est-à-dire de, de, quelque chose de significatif, quelque chose de substantiel. Donc le mois du rosaire, traditionnellement, c'est le mois d'octobre pour la tradition catholique. Euh, force est de constater qu'en octobre 2020 il ne s'est absolument rien passé de, de substantiel, de significatif et d'ailleurs les, les tenanciers du, du blog Countdown to the Kingdom étaient quand même un peu embêtés parce qu'ils ne trouvaient pas euh, raisonnablement de, bah, de choses grandioses euh, et pour cause donc euh, en fait ils ont la seule chose véritablement euh, Comment dire La seule chose qu'ils ont pu retenir, c'est euh, l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, mais je, je doute que ce soit une grande chose euh, et de réellement significative, euh, de réellement substantielle. En fait, il ne s'est rien passé de... L'octobre 2020, il ne s'est rien passé euh, de, de, de, de grandiose, en fait, ni en positif, ni en négatif. Donc voilà, Donc Michel Rodrigue, est un faux prophète, euh, c'est l'un des rares prophètes, euh... enfin oui, c'est un prophète qui parle de refuge aussi, donc c'est quand même assez gênant. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour la prochaine vidéo.